Moi, de plus en, de, ce qu'on observe à Agrouf dans les demandes, des, les sollicitations des agriculteurs, c'est que de plus en plus on dit, mais euh, quitte à mettre des arbres, autant mettre des fruitiers. Ah, là. Alors là, tu as mis des noyers. tu comptes ramasser les noix, euh, tu as mis beaucoup d'arbres forestiers, pourquoi tu n'as pas mis des fruitiers euh, Il y a 20 ans, c'était pas du tout, La ne reconnaissait pas les fruitiers, même ouais. en, en, en, en hein. auger. Ouais. Euh, donc l'idée de, de mettre du noyau commun, je me disais oui, on va ramasser un peu de noix et on en, fait, on en ramasse un peu. Mais en fait, elles sont très souvent... Les, les, les brebis, les, maintenant, il y a beaucoup moins de brebis quand on avait beaucoup plus. C'est comme si elles avaient un jour de marin, là, de, de, de, de vent fort, où elles tombent, elles, elles courent. Même, il y a quelques chaînes en bas, là, euh, quand on les lâche en automne, euh, elles vont direct pour, euh, pour la glander. Et là, elles, elles mangent les, les, les, les noix. Donc euh, c'est certainement bon pour elle. Maintenant, l'idée d'avoir du fruitier au jet, ça, ça me plairait bien. Pourquoi pas Est-ce que c'est autorisé maintenant Ça rentre dans le... Oui, pourquoi pas C'est -ce oui. le... ah, oui. oui, hein. tous les fruits qui tombent, euh, les brebis je ne sais pas. Ou les vaches, certainement. Les brevis, ils les mangent. Pas vraiment... Mais le technicien ne voulait aucun mélange. Oui. Ce n'est que l'année d'après où il, euh, il s'était mis un peu dans l'idée que... C'était de la foresterie, parce que pour lui c'était toujours du... Tu sais un jour euh, il me dit, euh, au, tout au début, hein, pour qu'ils pousse bien en fait les arbres, il faut, faut planter plein de buissons autour. Donc pour lui un bourrage, c'est une réflexion de, de forestier ça. Comment est-ce que je vais entretenir des buissons avec des vrais ça ne peut pas marcher